Écoute, Hélène, je suis ravie de t'accueillir dans cette vidéo parce que tu vas nous partager euh, bah, ton changement de vie grâce à l'anglais. Euh, J'ai trop hâte que tu nous partages tout ça. Encore une fois, merci, merci de, de donner ton temps. Euh, merci à vous. <rire> Partager euh, ton expérience et inspirer euh, ben, toutes les personnes qui vont nous regarder à débloquer leur oral, à oser euh, faire ce que tu as peut-être fait, euh, voyager, euh, changer, de déménager, tout ça. Enfin bref, je ne rentre pas dans le détail tout de suite, tu vas nous partager tout ça. Mais déjà, pour démarrer, est-ce que tu peux nous dire ben, qui es-tu et surtout c'était quoi ton parcours avec l'anglais avant Qu'est-ce que tu as testé Comment tu te sentais à l'oral Voilà, je te pose plein de questions, je te laisse, laisse oui. parler ça. Alors moi, je m'appelle Hélène, j'ai 44 ans, je suis maman de trois enfants et euh, j'étais euh, nulle, comme on dit en anglais, même si on ne doit pas dire ça, mais je parlais très, très, très mal anglais, je ne comprenais rien en anglais. J'avais un parcours scolaire euh, nul, enfin chaotique, j'ai eu six au bac et... Euh, et en fait, euh, j'ai toujours pensé que c'était une fatalité. Je me suis toujours dit bah Hélène, tu es nulle en anglais, c'est comme ça. Faut que tu l'acceptes, tu es nulle en anglais et euh, bah voilà, dans la vie, il y a des gens qui sont bons, il y a des gens qui sont pas bons et toi, bah tu fais partie des gens qui parleront jamais anglais et il faut que tu l'acceptes et, et voilà et j'étais c'était un fait voilà. Et donc, j'étais très triste de ça parce que moi, j'adore voyager avec mon mari. On a pas mal de copains qui sont avec des, des partenaires étrangers, qui parlent des fois que anglais ou que et là, je ne crois qu'on se retrouve en soirée. Moi, qui adore discuter, partager les expériences, je suis toujours hyper frustrée parce que je ne peux pas échanger avec eux. Et puis, pendant les voyages, pareil, déjà, je me sentais ouais, vraiment, je me sentais handicapée de... et frustrée, très, très frustrée. Et puis, euh, voilà, et j je me, m'étais dit, bah, c'est comme ça, euh, voilà, tu seras frustrée toute ta vie. Et jusqu'au jour où, je ne sais pas comment, je suis tombée sur une vidéo, sur un réseau social quelconque, sur euh, du marathon des langues. Et j'avais envoyé un mail où j'avais assisté à une conférence. Et après, euh, on reçoit plusieurs mails où, où, toi, Lauriane, tu nous expliques un peu ton parcours. Et en fait, euh, en fait, euh, d'un seul coup, en lisant ton parcours et en lisant euh, en, en ayant différents échanges avec le marathon des langues, j'ai réalisé, enfin, en fait, ce qui a changé d'un seul coup, pour moi, c'est que d'un seul coup, j'y ai cru. En fait, d'un seul coup, je suis passée de c'est impossible, c'est-à-dire que je croyais absolument pas, à en fait, c'est possible. Et, et à partir du moment où ça paraît tout simple comme ça, mais en fait, pour moi, ça a tout changé. Parce que j'étais tellement persuadée que ce n'était pas possible. Je ne cherchais même pas, à... c'est-à-dire que je, je ne faisais rien, j'étais complètement bloquée dans mon truc. Et, et à partir du moment où j'ai juste pensé que ça pouvait peut-être être possible, ben, d'un seul coup, waouh Et en fait, moi, ça, ce qui m'a changé dans le marathon des langues, c'est que d'un seul coup, dans ton expérience que tu nous as partagée, dans l'expérience des autres, c'est que je me suis dit, mais attends, mais c'est possible en fait. en fait, je pourrais un jour parler anglais. Et voilà, et donc j'ai commencé le marathon des langues. Euh, voilà, c'était. Donc j'ai commencé, moi, il y a, il y a un moment, c'était en novembre 2020. Donc ça fait. Et là, je continue toujours à apprendre l'anglais. Donc je suis hyper heureuse. Je continue. Et donc, voilà, j'ai commencé en novembre 2020. J'ai suivi toutes les sessions. J'ai fait tout. Voilà, et je voulais dire aux personnes qui ont des fois des vies bien remplies. Que moi, je travaille, j'ai trois enfants, j'ai aussi une vie bien remplie avec des amis, de la famille. Et en fait, quand on pense que c'est possible et qu'on a envie, et eh ben on trouve toujours le temps. On trouve toujours le temps et surtout, moi, j'ai pris du plaisir. Et là, encore actuellement, je prends tous les jours du plaisir à apprendre l'anglais, à découvrir un mot, à faire « Ah, mais en fait, voilà, c'est l'adverbe de tel, de tel verbe ». Voilà, et, et c'est super. Et, et ça, tu pensais que c'était possible avant de prendre du plaisir avec l'anglais? Ah Non, mais pour moi, c'était pas du tout. Pour moi, l'anglais, c'était horrible, c'est à dire aller en cours d'anglais. J'avais la boule au ventre. Je priais pour qu'il m'interroge pas. J'attendais que ça se passe. C'était c'était l'horreur. Et, et après, une fois que j'ai accepté, que j'ai voulu apprendre en fait que j'ai et il faut se faire plaisir aussi et, et moi, dans... moi j'ai toujours suivi euh, à la lettre le... les petites vidéos que tu nous fais dans le… Dans le... Donc, je, je, je suivais les conseils, je les faisais et, euh, et, et tous les jours, je faisais 10 minutes, voire 20 minutes. Des fois, je faisais même plus parce que j'étais super motivée d'anglais. Mais tous les jours, j'en faisais un petit peu et je changeais de support. Je... Je me rappelle que j'allais à la bibliothèque, je, je louais, il y avait un rayon pour les enfants avec des, des livres CD pour enfants en anglais. Donc des fois, je faisais ça, des fois, je regardais des séries, des fois. Et voilà, au début, j'allais, en fait, il faut aussi être très patient. Au début, j'allais doucement, mais comme j'étais contente, je, je... tous les jours, je faisais sans, sans me poser de questions. Et, et maintenant, j'ai vraiment progressé, j'arrive à... Je suis passée de vraiment quelqu'un de très, très nul Là, maintenant, j'arrive à regarder Friends. Euh, je ne comprends pas tout parce qu'il y a des blagues qui sont très spécifiques, mais à, à regarder, à comprendre sans, sans, sans euh, sous-titres. Alors que je suis passée de la version française totale à la version anglaise. il y a encore des films que je ne peux pas encore tout saisir, mais maintenant, je peux vraiment regarder avec les sous-titres en anglais. C'est génial. Quoi. Ouais, voilà. Magnifique ce que tu nous partages là. On peut tenter à vraiment tout résumer. Et moi, à chaque fois, ça me met en joie de voir ces changements de vie. Et, et, et même, on va aller plus loin. Tu vas nous partager un petit peu, c'était ma, ma prochaine question. Qu'est-ce oui. qui a changé pour toi Parce que là, en parlant de changement de vie, clairement, mm. au-delà de ta routine d'anglais et de prendre du plaisir, on en reparlera un petit peu après de, de ta routine, ce que tu as mis en place, tout ça. Mais qu'est-ce mmh. que ça a changé pour toi Dis-nous où est-ce que tu es en ce moment <rire> Et bien là, je suis en Irlande. <rire> je, on est parti du coup. Euh, du coup, j'étais très, très motivée pour apprendre l'anglais. Et moi, j'ai toujours... En fait, je m'étais toujours dit de toute manière, Hélène, tu ne pourras apprendre l'anglais qu'en partant à l'étranger. Et j'ai réalisé avant tout que ce n'était pas le cas, qu'on pouvait apprendre l'anglais de chez soi. Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Et en fait, euh, moi, j'ai... La chance d'être très soutenue par ma famille et par mon mari. Et quand, euh, quand mon mari a eu l'opportunité de prendre un an, de changer de boulot, et du coup, il était très, très libre pendant un an, il m'a dit, bah, écoute, Hélène, euh, je vois que tu étais super motivée pour apprendre l'anglais, ça fait un an que tu bosses, tu as vachement évolué. Il m'a toujours soutenue. Et il m'a dit, bah, écoute, si tu veux, on part, euh, on part vivre un an, euh, on travaille euh, de la maison et on part un an à l'étranger. Alors euh, du coup, euh, on est parti en Irlande parce que c'était plus simple par rapport au Brexit pour euh, pour euh, partir. Mais j'ai je connaissais pas, j'ai découvert un super pays. Euh, là, je bosse dans une charity shop. J'y étais ce matin. Je découvert des personnes mais adorables, mais gentilles. Les enfants, ils se sont fait des copains. Enfin, c'est c'est génial quoi. C'est et donc euh, et je pense que mon mari ne me l'aurait jamais proposé avant, parce que ça fait longtemps qu'on est mariés, ça fait longtemps que je dis que je suis nulle en anglais et que c'est une fatalité. Tiens, oh, t'as de la chance, c'est pas en anglais, moi je suis nulle, je suis nulle. Et tout le temps, il me disait, mais t'as qu'à apprendre. Je lui ah, mais il ne se rend pas compte, moi je suis nulle, c'est comme ça. Et puis, et puis, quand il a vu que j'avais changé littéralement, et même lui, je crois qu'il était étonné de dire, ah bah, ça y est, elle s'y met. Euh, et du coup, voilà. Et là, on est en Irlande. On vit une, une expérience géniale. Et, et je disais à Loriane avant, avant le rendez-vous que pendant les vacances là, en avril, j'étais allée voir une copine anglaise que j'adore, que j'ai rencontrée en France, avec qui j'ai jamais osé parler en anglais parce que je me disais ah je suis trop nulle. Et là, là, je lui parle en anglais. On, elle me corrige mes fautes. On rigole ensemble des différences entre l'anglais et le français et, et c'est génial quoi. Franchement, c'est et si je peux rajouter aussi quelque chose, c'est que euh, là, vraiment, je suis hyper heureuse parce que ça m'a débloqué pour l'anglais. et je, je Mais aussi, ça m'a permis de réaliser, euh, ça va même au-delà de l'anglais, c'est-à-dire que même, tu, je me suis dit, mais en fait, si tu veux, je ne sais pas, devenir plus souple, courir un marathon, euh, euh, je sais pas, faire de la danse, faire des choses que tu as envie, en fait, juste fais-le. En fait, il faut juste penser que c'est possible. Et, et quand on commence par l'anglais, après, ça ouvre aussi les autres portes. Et là, maintenant, j'ai presque envie d'apprendre l'espagnol, j'ai envie, envie de faire plein de choses. En fait, ça nous donne une énergie et, et une confiance en soi qui, qui va au-delà d'apprendre une langue. Donc ça, c'est vraiment chouette. Wow, merci pour ce partage, franchement. Quand je t'écoute, j'aurais envie d'intégrer le programme. J'aurais adoré avoir ce programme avant. <rire> Mais j'adore pour euh, Merci, merci beaucoup, Hélène, parce qu'effectivement, c'est un peu euh, ma mission secrète euh, quand, euh, quand on recrute nos élèves. C'est qu'en fait, l'anglais, moi, c'est juste une excuse euh, pour vous aider justement à retrouver confiance en vous. Parce qu'effectivement, une fois qu'on lève cette barrière, parce que comme tu l'as dit très bien, comme tu l'as très bien dit, euh, passer du pour moi, c'est impossible, je suis nulle à attends, je change de discours. Et en fait, ben, si, c'est possible, je peux le faire. Finalement, ouais. là, tu peux le faire pour tout. L'anglais, c'est juste. Euh, voilà, c'est le cheval de Troie qui va venir mmh. débloquer tout le reste. Et là, tu vois que ça t'ouvre le champ des possibles à partir du moment où tu dis ben bah oui, en fait, je vais le faire. C'est peut être mmh. pas forcément facile. Il y aura sans doute des obstacles, mais je, exactement. Sais, je suis capable. On a toujours beaucoup mmh. de ressources euh, que, que ce qu'on imagine. Donc, euh, mmh. c'est top, c'est top, c'est génial. Exactement, ouais. c'est exactement ça. Et donc, c'est. C'est vraiment génial. Et là, je continue toujours à apprendre l'anglais et j'adore et <rire> voilà. Ça s'arrête jamais en fait l'anglais. Exactement. Il n'y a, a pas de... Moi aussi, j'apprends encore des mots, mais même dans nos langues maternelles, en français, on Apprend mmh. des mots. Ça s'arrête jamais l'apprentissage. Mmh. C'est ça qui est beau, heureusement. Mmh. Est ce mmh. que et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu concrètement euh, pour donner des billes un peu aux personnes mmh. qui regardent. Euh, Qu'est ce que comment tu as fait pour débloquer ton oral? Qu'est ce que tu as mis mmh. en place? Ta routine anglais? Euh, mmh. voilà. alors c'est vrai que le plus dur, c'est de commencer à parler en anglais et euh, même moi, alors maintenant, je parle avec plein de gens. Des fois, quand je commence à parler, j'ai toujours une petite appréhension. Mais maintenant, je, ça va. Et, euh, et donc, au départ, ben, je, je, je à chaque fois, je me disais, il faut que je fasse de l'anglais, et si j'étais un petit peu lassée de quelque chose, je changeais. C'était assez pas grave. Pas... Je, me disais, je me disais pas, tu finisses ce livre absolument. Il y a des fois, je commençais un livre, il m'intéressait moyennement, ben, et j'avais plus envie d'être sur un mode lecture, donc je passais sur un mode vidéo. Mais tout le temps, je me forçais à faire des. Je me faisais de l'anglais, quoi, tout le temps, et j'apprenais des choses. Et pour commencer à parler, donc euh, j'ai commencé à apprendre tandem. Et, euh, et donc j'ai commencé à échanger par écrit et jusqu'à ce que alors au départ euh, moi je cherchais plutôt quelqu'un qui me ressemblait pour pouvoir échanger sur le fait d'être maman, l'éducation des enfants, tout ça. Et puis après j'ai cherché un peu des personnes euh, euh, parce que moi j'aime beaucoup New York par exemple. Alors j'ai cher... vu qu'il y avait un, un New-Yorkais euh, alors du coup je lui ai écrit tout ça. Et puis euh, du coup il m'a répondu puis il me dit bah écoute moi j'aimerais bien qu'on échange par, par oral. Et là mais j'étais le, le monde quoi Je me suis dit mais jamais je vais pouvoir lui parler, mais jamais. Alors euh, du coup je me suis, alors, en même temps ma raison me disait mais Hélène Fortia, c'est l'occasion de parler anglais, mais mon émotion me disait mais que j'étais terrorisée, que j'allais jamais pouvoir. Euh, et puis euh, du coup euh, mon mari il me dit allez Hélène tu vas y arriver, il m'a toujours en train de me soutenir. Et du coup pour le premier rendez-vous j'avais tout écrit à l'avance, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout. Donc, je suis arrivée vers lui. J'ai pratiquement lu <rire> ma présentation euh, en anglais. Mais une fois, je, je, franchement, une demi-heure avant le rendez-vous, j'y pensais, j'étais oh là, là, là, j'avais des palpitations. J'avais l'impression que je passais le bac, quoi. tellement j'avais peur. Et puis, en fait, euh, une fois que je l'ai fait, mais le bonheur, je me suis dit, mais je l'ai fait. Et donc, c'est sûr que c'est comment dire, c'est éprouvant, c'est-à-dire que ça procure des émotions de, de passer le pas, et même après, on s'est redonné rendez-vous, et donc c'était en, en novembre 2020, et là, on, on, on, on, on s'appelle toujours toutes les semaines, on, on, je lui parle en français et lui en anglais, et on s'entend super bien, on a échangé plein de choses, moi, finalement, il n'est pas, il n'a pas d'enfant, on parle pas du tout d'enfant. C'est très bien parce qu'on parle de plein d'autres choses. Et, euh, et du coup, euh, et du coup, à chaque fois, on, on, on s'est fait un lien Google où on s'écrit tous les mots, tout ce qu'on fait, on se donne des conseils. Ben, moi, tu vois, pour apprendre l'anglais, j'ai fait ça. Euh, des fois, ce qui était bien, c'est que moi, je m'expliquais une règle de grammaire ou des choses que j'avais comprises euh, et je lui expliquais en anglais. Je ah, bah, tu vois, j'ai compris euh, ça et ça en anglais. Et le fait de le répéter et de le formaliser avec mes mots, ça me le faisait apprendre. Mm -hmm. et, et de prendre du plaisir. Franchement, on se marrait, on raconte des trucs de famille, des trucs euh, comme ça. Et ça, c'est vraiment important. Mais c'est vrai qu'au départ, il faut. faut enfin, euh, moi, en tout cas, je, je, au départ, oui, j'avais lu mon texte. Et puis, et puis voilà. Mais c'était la première étape en fait qui t'a voilà. fait de jumper, c'est pour ça qu'on on vous donne souvent le script avec des idées euh, et pour vous la première conversation et même si vous lisez le script, c'est de, de passer au-delà de cette peur, exactement euh, la première conversation et peu importe euh, de toute façon la première conversation ce sera forcément la pire, euh, c'est mm. comme on apprend au début et le fait de le faire ça switch un truc dans ton cerveau, ça te donne le déclic du ok là on y va et mm. c'est peut dédramatisé par la suite parce que euh, la peur, c'est un instinct de survie, en fait. Exactement. Quand tu te rends compte que, en fait, je suis encore en vie, ça se passe bien. <rire> euh, c'est la du projet, tu sais, la peur du regard ouais. de l'autre. Euh, et là, tu te rends compte que tout va bien. Et bien, et ça, ça te déclenche... Euh... Je... Non, mais tout à fait. Et je me rappelle lui écrire, parce qu'il me dit, oh, ça serait bien qu'on parle. Et je lui dis, oui, mais tu sais, je parle très, très mal anglais. Vraiment, vraiment. Je suis... Limite, je m'excusais avant de <rire> l'entretien. Et puis maintenant, et voilà, et maintenant c'est super, on se corrige, on, vraiment, c'est et surtout, pendant une demi-heure avant, j'avais très, très peur. Mais vraiment, je me rappelle, cinq minutes, j'étais devant mon écran avant qu'il m'appelle sur, sur Tandem, j'avais vraiment peur. Mais après l'entretien, c'est passé très, très vite, en fait. Et bien, après, j'ai mis une demi-heure à me remettre tellement j'étais heureuse tellement j'avais le cœur qui palpitait, je, ah, je l'ai fait, mon Dieu, mais j'ai parlé en anglais, ah, natif, bah, vraiment, mais j'ai mis une demi-heure en remettre. tellement j'étais contente, et après j'avais le power, là, ah, et du coup, ça remotive, donc en fait, chaque pas qu'on fait comme ça, c'est un pas de plus, et ça nous remotive, remotive, et donc ça, c'est super. C'est exactement voilà. ça, tu as vécu un changement de paradigme, Voilà. tu vis euh, l'ascenseur les, les, émotionnel euh, des... Des émotions. Exactement, exactement. Et du coup, qu'est-ce que tu qu que as fait d'autre dans ta routine anglais Parce que pratiquer hyper bien, il faut le faire assez rapidement. Mais du coup, est-ce que tu disais, tu varies les ressources, etc. Euh... Oui, alors moi, j'ai fait plein de ressources hein. à chaque fois. Euh... Donc, euh, j'ai regardé plein de séries sur, euh, sur Netflix. Euh en, en sous-titrage euh, en anglais et je mettais stop et je, je, je me faisais vocabulaire. Après, j'enregistrais ma petite fiche avec la phrase. Et en fait, c'est bien parce que la phrase, je me rappelle la série. Donc, le mot, je le retiens mieux. Donc, j'ai regardé euh, avec mon mari. On s'est refait two friends, justement <rire> on, euh, donc de, des séries. Après, je prenais des livres euh, audio. Euh, j'ai pris Audible aussi, euh, l'application Amazon avec des livres audio. Euh, j'ai pris des livres que j'ai lus. Alors, euh, j'ai commencé Harry Potter, j'ai lu le 1, là je suis en train de lire le 2. Donc, après, c'est très, très long hein, parce que je mets du temps. Mais euh, je repense toujours à... Dans une des vidéos, Loriane, tu nous parlais d'une personne qui parlait plusieurs langues et qui a appris toutes les langues en lisant Harry Potter. Et moi, qui aime beaucoup Harry Potter, je pense toujours à, à cet exemple. Et du coup, je, je lis Harry Potter. Mais j'ai lu aussi d'autres livres. Il y a une série qui s'appelle Normal People. Euh, C'est une, une Irlandaise qui a écrit le bouquin et il est très bien. Donc, du coup, je lis le bouquin. Après, je regarde la série. Euh, après, euh, je me fais des vidéos sur YouTube. Euh, plein de vidéos. De, il y a plein de, de personnes qui donnent des conseils. Qui, voilà Sur Instagram, je suis plein de d'anglais qui, qui font des, petits, des petites vidéos sur euh, sur l'anglais et ma routine. En fait, euh, alors je m'imposais de faire une application, donc j'avais MosaLingua. Donc ça, c'était obligatoire. Je me disais que bon, bon voilà je le fais, je ne me pose pas de questions, tu fais ça. Et puis après, j'essayais, je, euh, je faisais quelque chose la journée et tous les soirs, quand je me couchais, j'écoutais BBC Learning English les six minutes. Et euh, mais au début, je ne comprenais rien. J'étais obligée de regarder le script et tout là Et puis maintenant, j'arrive à comprendre. Donc, c'est vraiment, euh, vraiment bien. Top. Donc, en fait, pour récapituler dans ta routine, peu importe les outils que tu prends. Euh, enfin, pas peu importe, c'est surtout des mmh. outils qui te parlent aussi, qui t'inspiraient. Mmh. Je parlais exactement des livres, des vidéos. En fait, il n'y a pas besoin de se mettre deux heures à son bureau et faire des exercices. Non, tu mmh. as pris du plaisir avec ça. Et surtout, ce qui est le plus important, la régularité, c'est de le faire tout exactement. Les jours. En fait, faut pas penser. Il ya des fois, bien sûr, on est moins motivé pour des raisons personnelles, pour des raisons factuelles, parce qu'on est pris par des choses. Mais euh, c'est ce que je disais, c'est ce que je te disais une fois euh, à nos rendez-vous. Il y avait un, un gars, j'avais fait du canyoning. Il me disait, Don't think, jump. Et eh bien, c'est exactement ça. Il ya un moment, faut pas penser, tu le fais. Et des fois, quand tu pas envie, tu fais, Don't think, jump. Allez, fais ton anglais. Et il y a eu des fois où j'étais en vacances avec des copains. Je n'avais pas beaucoup de temps. Je faisais juste MosaLingua parce que ce jour là, bah, je faisais juste ça. Pendant le week-end, on était de sortie. Mais par contre, je faisais mon MosaLingua. Et puis, j'ai aussi ce que je faisais beaucoup, c'est que je parlais de mon expérience à tous mes amis. En fait, j'en parlais. Je leur disais bah, voilà, je vais faire mon MosaLingua. Je vais faire ça. Et, et du coup, ça nous motive parce que les gens, ils disent, bah c'est bien. Et le fait de partager, c'est pour moi, ça m'a c'était vraiment chouette. Et, et voilà et après aussi quand on veut raconter des choses à, à des copains à, notamment à des correspondants on cherche du mot de vocabulaire enfin ah, bah, je vais lui raconter ça j'ai fait ça aujourd'hui donc on cherche les mots de vocabulaire on... donc c'est sympa se recréer l'immersion linguistique comme si on était à l'étranger mais finalement en France exactement et, et pareil ce que tu as dit ce qui t'a aidé c'est d'en parler autour de toi c'est l'engagement éthique. Oui. C'est oui. on dit ça, auprès, on dit ce qu'on fait auprès des autres, on se dit bon, bah attends, je ne veux pas avoir honte à dire bah non, je ne l'ai pas fait. Hop, tu le fais et c'est oui. hyper... et, et, et paradoxalement, euh, avant, j'aurais pu avoir un sentiment de honte parce que j'étais nulle en anglais, je suis nulle. Alors que maintenant, je ne suis peut-être pas aussi bonne que certaines personnes qui parlent très, très bien anglais et je ne le, le suis sans doute pas. Mais par contre, je suis hyper fière de moi parce que ça fait plus d'un an que je travaille et je suis partie de là et je suis arrivé là. Et, et maintenant, publiquement, j'ose le dire. Je fais OK, je, tu sais, j'étais vraiment, vraiment pas bonne en anglais. Et maintenant, je suis j'arrive à parler avec toi. J'arrive à faire ci, j'arrive à faire ça et, et j'ai un sentiment de fierté. Et ça, c'est génial. Tu peux être fière de toi et c'est ça, le plus important, en fait, qu'on qu qu essaie de vous inculquer. C'est ça, c'est reprendre en fait confiance en vous, peu mmh. importe votre niveau. Parce que dans tous les cas, la perfection, c'est pas ce qu'on cherche. En tout cas, pas dans notre pédagogie. Si après, tu veux t'améliorer, bah, c'est un apprentissage constant. Mais effectivement, être à l'aise, avec le, peu importe le niveau que tu as, dans tous les cas, avoir la confiance que tu peux mmh. t'améliorer et que tu as les ressources pour. Mmh. Et, et du coup, aujourd'hui, euh, bah, visiblement, ce que tu nous dis, tu n'es absolument plus bloqué. Tu parles avec qui tu veux, où tu veux. Tu vis même dans un contexte anglophone. <rire> euh, qu'est-ce qui, qu qui, toi, euh, t'a le plus aidé dans le programme de coaching marathon anglais plus aidé, plus surpris. Euh, euh, ce qui m'a le plus aidé, c'est... Bah, moi, j'ai adoré la manière dont c'était fait, c'est-à-dire les petites vidéos avant les leçons. Les leçons d'anglais étaient très, très bien. J'ai appris plein de mots, des trucs vraiment simples. Au début, je ne connaissais même pas. Hein. Et donc, c'est très bien fait parce que c'est fait de manière logique. Euh, et euh, moi, il y, a, y a plein de métaphores qui me parlaient. Par exemple, il y avait une métaphore qui était euh, euh, celle de la mer avec les, les vagues et le blanc c'est un peu dur de rentrer dans la mer quand il euh, y a les vagues qui poussent comme ça. Et après, une fois qu'on arrive dans le bleu de la mer, on va dire, là où c'est plus le blanc des vagues, et ben là, ça va mieux. Donc, c'est toujours un peu… Voilà, et on nage bien. Moi, il y a plein de métaphores comme ça euh, qui m'ont aidé On est extrêmement soutenu, c'est-à-dire que je sais que que on, on, vous êtes disponible. Moi, il y avait Zoé qui, qui, était, un, qui était là. Et donc, ouais. à chaque fois qu'on a une question, il y a quelqu'un. On est disponible si on est plus, vous êtes disponible si on est plus motivé, si on a des doutes, si on a des questions. Et l'autre chose qui, qui que tu as dite aussi, c'est une métaphore que, que j'adore. C'était, euh, c'est pas moi qui mets les baskets, c'est vous. Et ça, c'est aussi un truc, c'est que des fois, on a tendance, quand on pense que c'est la fatalité, on pense que que ça vient toujours de l'extérieur. Mais en fait, la force, elle est en nous et nous, on peut y arriver. Il suffit que tu mettes les baskets et de faire chaque jour. Il ne faut pas attendre les choses des autres, en fait, que ça soit pour tout. En fait, si tu as envie de quelque chose, en fait, il faut juste en avoir envie. Et après, chausser les baskets et chaque jour, courir un petit peu. Et, et c'est vraiment super. Hein. Et par ailleurs, je me suis mis à, à faire du, de la course et pareil, je me disais, allez, cours, tu fais ton truc et tout. et Chaque jour, je courais un petit peu et, et voilà. Et ça, c'est... C'est super. Avancez à petits pas. Voilà, exactement, à petits pas. Et il et faut, faut, faut, faut juste suivre. Vous êtes des super bons coachs. Donc, juste suivez le coach. Suivez-le. Il, il va Et après, vous chaussez les baskets et vous avez juste à courir. Voilà. Mmh. Ça. Ouais. <rire> et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui était dans ta situation au début qui se dit non, mais moi je parlerai jamais anglais, je suis vraiment nul parce que j'insiste là-dessus parce que je m'en parle ouais. toutes les semaines. Ouais. Ouais, on, oui, oui, oui. on a toujours l'impression qu'on est seul dans cette situation, qu'on n'y arrivera ouais. jamais, que c'est pour les autres, comme tu l'as très bien dit, que c'est la fatalité, qu'il y en a des bons et des moins bons. Mm -hmm. Alors, on pense totalement l'inverse, que tout le monde peut le faire. Euh, je ouais j'étais euh, un gars euh, vivant entre guillemets où bah, comme tu l'as très bien dit j'ai mmh. eu en anglais aussi euh, à l'école ça fonctionnait pas et finalement euh, c'est possible, tu l'as fait aussi Tous nos lecteurs le, mmh. le font du coup ça prend quoi euh, ton premier conseil ça serait quoi le conseil que tu donnerais à Hélène il y a... ouais mais c'est d'y croire c'est d'y croire, en fait je me dis maintenant mais pourquoi tu y croyais pas mmh. en fait il faut en fait, il faut y croire il faut simplement y croire et se dire que c'est possible et le vouloir et, et je ne sais pas, même moi, je m'interroge, je me dis qu'est ce qui faisait que moi, je n'y croyais pas. Et même des fois, je rencontre des copines à moi et des, qui, qui me disent oh, mais non, mais c'est parce que moi, je suis vraiment nulle Tu sais, je ne pourrais jamais faire ce que tu fais. Et, et en fait, non, tu peux. Il faut il faut le vouloir et il faut penser que c'est possible. Et, et, et si on a envie, on peut le faire en fait. Et, et, c'est difficile, j'ai du mal à exprimer vraiment ce qui a changé, mais moi, ça m'a vraiment parlé, ce que vous avez dit, de fait de... Je me disais toujours que, c que c ça venait de l'extérieur, en fait. Et je me disais, il faut que j'aille à l'étranger pour parler, il faut que, faut que... Mais en fait, non, il y a juste à, à penser que c'est possible, à, voilà, euh, à se faire plaisir. Et si vraiment on a envie de parler anglais, si au fond de soi, on a réellement envie, on peut le faire. Mmh. on peut le faire, il, il suffit d'en avoir envie et, et vraiment, est, il, faut, il faut croire en soi, il faut croire, euh, croire euh, euh, ouais. le, si le but c'est de pouvoir communiquer en anglais, on peut communiquer, on peut, on peut raconter des choses, on fait des fautes, c'est tellement du plaisir d'échanger de, de, avec les gens, de, c est, c est, voilà, donc, pour les personnes qui pensent que c'est la fatalité, non, c'est pas. Bien sûr, on passe, on n'est jamais tous sur la même ligne de départ pour tous les sports. Hein. Il y a des gens qui vont être super forts en course euh, intuitivement, puis d'autres un peu moins. Mais c'est pas grave. On n'est pas tout à fait sur la même ligne au départ, ok. Mais on avance, on avance, on avance, on avance. On a peut-être peut plus de temps pour arriver au point B, au point A, au, au point. Mais on peut y arriver. On peut. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas. Voilà. C'est voilà. <rire> On a toutes les ressources en nous et effectivement mmh. on a notre première propre barrière et Exactement. À partir de ce moment, on se dit c'est pas possible ben OK. Dis voilà dis c'est pas donc c'est pas possible et euh, en tout cas un grand grand un énorme merci Hélène pour euh, ce partage pour ce témoignage. Merci hier. à vous. Sûr que ça va inspirer beaucoup de personnes euh, à mettre en place les conseils que tu as partagés, déjà commencer à croire que c'est possible. Euh, voilà, juste un énorme <rire> merci, ça a été Merci un, à vous pour tout. <rire> <rire> au revoir